dans j'ai mis le camp, ouais Béadou na Mon fils, s'il te plaît, viens hey, Je cherche la maison de Rounon ah, quel Rounon Rounon, Rounon, pas un fan, mais Vous ne connaissez huno. pas son huno. Huno. Ah oui oui oui je me rappelle. Tu m'as dit c'est à côté. Oui c'est dans la ruelle là-bas. Là où il y a beaucoup d'êtres là. Voilà. Okay. Vous verrez une seule maison parmi la végétation. En fait mon fils je vais te prier. Ah non je ne vais pas. Quoi, tu n'es pas tu n'es pas chrétien? Non je suis musulman. Tu es musulman? Ah non le porteur. Jésus na wa. Tu m'as dit c'est à côté. <métitôt>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 et non, oui. oui. <coughs> mais mi mi, nous, nous, nous, nous, nous, nous, le soleil nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, 2021, année nous, Mais il si faut respecter les conditions avant que ça ne se passe comme ça. Pasteur. Oui. Mais les Ils ne pas Ils Ils ne et maintenant, il faut le Bibiodo. Et maintenant, il faut le Bibiodo. Il faut le Bibiodo à a année de prospérité. de richesse. De De santé. Amen. Amen. Amen. Amen. Pastor. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Et Hum Mais le est, le Mais le groupe Comme ça, 2021 va marcher. Tu vois, de nous aimer le roi A le Comme ça, 2021 sera une année de paix, de prospérité, de la de santé. Amen, amen, amen, amen, de amen, et le a Il a fait ans. ans il est a Bon ans, c'est c'est pas bon. Alors nous, nous nous nous c'est très important. Comme ça, 2021 sera une année de prospérité de faire. Non, il y a une il y a il y a Ça va, Il y a il y a il y a quoi, quoi. Il le temps, il n'y de Il a pas pas bon. Tu vois, il a de comportement. Comme ça 2021 sera une année de paix, de prospérité, de l'argent, de richesse et de santé de fer. Amen, amen. Et pour tout le monde. Amen. Tu as compris. Donc, nous avons un peu Il faut dire à tes fidèles. Nous avons un Magicien, merci beaucoup. Non, non. Merci. Donc, nous, nous faut un les pions. année 2021, c'est Une année de paix, de prospérité, de richesse et de santé de fer. Amen, amen, amen. <rire> amen, <rire> Magicien. Ma, Donc, Magicien, merci beaucoup. Eh. Oui. Il n'y a pas de soucis. Nous avons donné à nous à profiter. Mais maïsien, il y a des choses à profiter. Ils sont sous quête de Gandia. Mais sinon, nous savons que nous dans des choses à profiter. Parce que 2022 est une année de richesse. A profiter, puis il y a une enquête. Amen. Et il y a une enquête forcée. Mais il ne faut plus regarder les fesses des femmes d'autrui. Arrête de regarder les fesses des femmes d'autrui, ce n'est pas bon. Arrête de t'abaisser et de regarder en bas des femmes d'autrui, ce n'est pas bon. Si tu arrêtes ça, tes fidèles vont donner beaucoup de quêtes. Tu as compris? Amen. Tu as compris? Ok, j'ai compris, Maïsien. <rire> Merci, Maïsien. Oui. Mais il n'y Aïe, aïe, aïe. <rire> ok, je vais, je vais demander à partir. Pasteur. Je vais demander à partir. <rire> Pasteur. Maïsien. Tu vas te souhaiter bonne heureuse année. Tu as compris? Prends ça. Hein? <rire> heureuse année. Maïsien? Oui. Mais, vous n'avez pas besoin de la bière Ah non, non, c'est bière mais, mais, vous êtes fort, hein Oui Vous avez mis les la bière Oui Vous avez besoin de bière Non, non, tu n'as pas dit. de la bière Non, non, tu n'as pas de la bière Mais, vous n'avez pas besoin de la bière Oui, que là, il est 2021, c'est une année de paix, de prospérité, de richesse et de santé de fer mais, On n'aura oui. plus les histoires de coronavirus. Amen, amen. Coronavirus c'est terminé. C'est C'est terminé. Donc si mes fidèles respectent tout ça, il n'y aura plus de. Il y aura la paix. C'est tombé. Il faut partir en paix seulement. Non, Bruno, il faut vais, la je, bonne. Je vais, je vais demander à partir. Non, il Non, faut partir seulement. C'est cadeau de fait de début d'année. Amen. Merci. <rire> Malicieux. <rire> Je vais prier cette nuit. Amen. Amen. aussi, c'est vais prier pour toi. Et n'oublie pas de dire à attend de fidèle que Dieu est puissant, mais ça aussi n'est pas prévu. D'accord. Amen. Action. Jesu na leko wa wezo milo yewe gawe Jesu na leko wa e mo go ba